Coucou papa. Qu'est-ce qu'il y a On va déménager dans les montagnes. Mais c'est génial ça papa. Mais il y aura pas internet. Il y aura pas quoi Pas internet. Run.